Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo un petit peu de présentation par rapport à quelque chose qu'on me demande depuis un moment et que je devais faire depuis un moment donc comme vous l'avez dans le titre et autres, tout simplement une foire aux questions juste avant de parler de la foire aux questions, aussi une petite actu par rapport à la chaîne que ce soit YouTube ou Twitch vous allez voir maintenant le logo sur Fire qui est en haut et vous allez vous poser la question et normal de se dire mais du coup qu'est-ce que c'est que ça tout simplement, eh j'ai le, le, le, le plaisir de vous annoncer eh bien, que euh, j'ai de nouveau un partenaire pour bah, m'aider justement dans mes différents projets euh, de stream et, et d'événements. C'est Surfire. Donc Surfire, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement la marque gaming de euh, Verbatim et qui va du coup eh bien, tout simplement euh, m'aider dans pas mal de projets. Et euh, eh bien, Verbatim, si vous connaissez normalement un petit peu plus, puisque c'est tout simplement une marque qui était spécialisée dans tout ce qui est... Euh, support et périphérique on va dire liés au stockage donc des cartes mémoire des, des cartes USB des disques durs externes etc et en gros bah ils ont envie de, de justement de s'attaquer au marché du jamming du gaming et du coup et eh bien ils ont créé cette marque gaming sur fire et du coup et eh bien justement ils font pas mal de choses notamment les disques durs externes en HDD ou en SSD donc ça c'est assez intéressant euh, et euh, il y aura le lien du coup dans, les, dans la description il y aura toujours bien sûr le, le sponsor sur les vidéos donc pour pas que vous soyez complètement perdu et n'hésitez euh, bah, pas à acheter un coup d'œil justement avec euh, le lien qui est dans la description, à aller voir un petit peu si vous avez besoin de racheter euh, bah, du matériel ou autre, pensez-y hein, en passant par ce lien là, bah, moi je ça, ça permet de mesurer un petit peu euh, tout simplement le, le, le partenariat donc il faut vraiment pas hésiter, sachant que c'est un rapport qualité prix, c'est pas forcément euh, leur objectif n'est pas forcément de, de venir la marque dominante du secteur qui va être tout simplement le meilleur en termes de qualité qui va concurrencer le, le top du top l'objectif c'est tout simplement d'avoir un rapport qualité prix qui est bien et on se fout pas de votre gueule avec des produits qui sont pas non plus hors de prix mais qui sont quand même très efficaces donc euh, moi j'aime beaucoup la démarche dans laquelle ils sont et Ils sont venus me voir Et euh, moi je, me... <rire> je vous avoue que bah, Déjà là on m'a envoyé un disque dur Et j'ai déjà acheté du Verbatim en termes de disque dur Donc bah, je, vais me laisser, je vais me laisser Tenter aussi pour, pour Surfire Donc voilà, n'hésitez pas, il y a énormément de choses hein, Des souris, des casques, euh, des enceintes Et d'ailleurs les enceintes on les fera gagner sur euh, Verbatim nous, nous en a donné pour euh, Faire gagner sur le prochain tournoi Sub qui aura lieu la semaine prochaine Donc ça c'est plutôt cool, des supports souris Et ça j'attends avec impatience, je sais on se dit c'est si bizarre, c'est pas terrible et tout, mais un support souris, moi j'en ai un et c'est vachement important. Euh, des tapis de souris, ça c'est plutôt cool aussi parce que les tapis de souris, généralement, c'est assez cher et euh, là ils sont plutôt abordables. Euh, donc, ouais, les disques durs, ça c'est un peu leur cœur de métier, un hein, disque dur externe. Euh, des refroidisseurs pour PC portable euh, des enceintes, ça j'en ai déjà parlé. Et euh, arrivera plus tard des claviers parce que le problème c'est que les claviers pour le moment ils sont que en QWERTY donc ils sont pas euh, trouvables en France. Mais euh, dans quelques mois arrivent normalement les claviers AZERTY. Donc voilà, c'était pour vous. Pour pas que vous soyez surpris si maintenant vous voyez sur Fire sur toutes les vidéos c'est normal et encore une fois bah, ce sera dans la description sur toutes les vidéos donc n'hésitez pas à y jeter un oeil Revenons un petit peu à nos moutons euh, en l'occurrence euh, tout simplement la foire aux questions puisque ça fait très longtemps que je devais en faire une euh, On m'avait pas mal posé de. des fois on me pose toujours des questions et c'est un plaisir d'y répondre mais contrairement aux foires aux questions que j'ai pu faire il y a 4-5 ans euh, J'ai décidé de centraliser tout sur la vidéo YouTube, donc n'hésitez euh, pas à me poser des questions, que ce soit concernant mon activité, que ce soit en termes de streamer, du... enfin, vous savez, euh, euh, je vous laisse bien sûr être juge de, des questions, euh, essayons de faire en sorte qu'elles soient pertinentes et je ferai, euh, j'y répondrai. Alors. Pourquoi justement cette fois en question bah Déjà je me disais que ça faisait un moment que j'aurais dû en faire une. Mais surtout bah c'est vrai que lors du stream caritatif que vous avez peut-être suivi, je mettrai les VOD sur YouTube aussi, euh, du live event qui était justement donc un stream caritatif où on devait euh, bah, essayer de récolter des fonds euh, pour la fondation Analgesia. Fondation qui lutte contre euh, tout simplement les douleurs chroniques et de euh, façon dans les vod ce sera bien mieux expliqué là, puisque j'en ai souvent parlé mais en l'occurrence euh, donc dans cette optique on avait fait un donation goal où, en gros bah plus les gens euh, participent à l'événement caritatif et plus j'allais avoir des, des défis on va dire euh, jouer à des jeux auxquels j'ai pas l'habitude de jouer euh, faire des choses auxquelles j'ai pas l'habitude hein, les, les castes de, de foot par exemple récemment et du coup bah on s'était dit un petit truc facile à organiser Enfin, c'est pas facile à organiser mais un truc qui plaît souvent aux gens et euh, c'est l'occasion aussi de, de partager des choses c'est euh, la foire aux questions donc N'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à poser plein plein plein de questions. Je mettrai tout ça sur Twitter, Facebook mais euh, faudra répondre ici dans les commentaires, n'hésitez euh, pas voilà à me, à me demander bah, par exemple je sais pas, hein, vraiment je, je, un exemple, je sais pas euh, quelle est euh, ta coupe de cheveux préférée euh, voilà, non, non je n'aurais pas dû dire ça parce que vous allez vraiment le faire, euh, je sais pas quelle est ta race préférée dans Warcraft euh, quelle est euh, ta campagne préférée dans Starcraft euh, quel est ton héros préféré dans Diablo euh, enfin je sais pas, quel est euh, euh, le perso que tu veux voir rework sur Heroes, enfin je sais pas, n'importe quelle question ça peut être des, des trucs, alors si c'est trop pris Peut-être que j'en parlerai pas, mais faut pas hésiter et je, je trierai bien sûr. J'essaierai de répondre à un max de questions. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Je vais pas rallonger la vidéo pour rien. N'hésitez euh, pas, voilà, c'est ce que je dis parce que c'est l'objet, c'est sympa. Ça fait un, très longtemps que j'en ai pas fait de foire aux questions. Donc euh, la dernière fois, j'avais fait sur Twitter, Facebook, tout ça, je m'étais perdu. Donc on va tout centraliser ici. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Plein de bisous. Euh, soyez quand même pas non plus Complètement foufou dans les questions <rire> Parce que des fois ça part très très loin euh, On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo A plus dans le Nexus Bisous bisous N'oubliez pas qu'il faut suivre Les réseaux sociaux La page Facebook Le compte Twitter Et évidemment la notification Youtube Vous pouvez également passer sur le site et sur le site, c'est rien à voir avec les Jedi, bisous.